C'est quoi son canon qu'il avait là, le, le Hellbringer C'était un LB-20. LB-20, LB20. Ouais, euh, c'est un truc qui se des dès cl... C'est comme le Belis... Euh, en faire, plus baleine. En, en Chaudion, mais en fait on a variante AC-20. Oh putain... Ça fait 20 points en chevrotine. Par chevrotine Non, euh, ça fait 1 point et t'as 20... Ah d'accord, enfin, j'ai eu peur. Fais <rire> 20 points et tout et un bonus de crit. J'ai essayé d'appuyer le mouvement pour pousser en D3, ça pas mal. C'est en fait en D3 tu as une seule lance. Hein. Et on va nous suivre. Je te suis de toute manière. Les autres n'ont pas l'air de vous voir donc. Euh... Ah peut-être, peut-être si si on en a un qui nous suit. Il y a un seul. Il va pas vu qu'on est longue portée, enfin il faudrait mieux les narder, et, et, et, et j'ai l'impression qu'ils ont, ils ont passé par l'autre côté. Ils ont fait le tour, ils étaient sans clades, je ne Sou Souvent, sur cette map, quand tu rushes à droite, tu te bats à deux lances en feu. Ça peut être intéressant de... New target ah, ça sent. C'est y'a mais à deux faire au -dessus. Ah, ouais, il a reculé. Yeah. Par contre, on a pris de, de l'autre côté. On s'est pris une arty surtout. Oui, ah, c'est vrai que le dégât est bien uniforme, très it... propre. Acquired. Et y'en a deux au point opposé aussi. New target acquired. Enfin, un target destroyed. Un... Quatre. Je pense que le Mat-4 est en train de tourner sur la droite. Je l'ai eu sur 6000. T'as un ECS cette saloperie là, le Mat-4 Non. Oh, heureusement. <rire> C'est sans doute le meilleur mec que nous. Target acquired. T'es Epsilon là. Leur Wolf. T'es toujours en haut Ouais, je me prends un tir, je sais pas, pas d'où une... est... Ouais, ouais, euh, Echo, pardon. Ah oui, le Daiship. Ouais. Et ils ont une couverture SM, je sais pas d'où il Ah merde, on a du monde à gauche. Le Matia t'as vraiment plus cher, Echo. Spider qui nous emmerde là. Oh, Peut-être lui le scène. Ouais. T'as vu bien en actif. Artillery Strike Online. Target Destroyed. New Target Acquired. Ouais, oh. Il vient de tomber. Ouais. Ah, c'est un vieux assain. Ouais, Parce que le est une ah, ce dragon est surpuissant. New Target Acquired. New target acquired. Cherchez le Juliette, le PAD 4. Ouais, un kit Fox ça aussi. Qui m'a populeusement arrosé de pas grand chose. Putain. Ouais c'est ce que j'allais dire, c'est pas forcément le truc le plus... C'est un missile un le spider est, la le On ouais, est le le un spider. New target. Il reste un Acquired. Que ça. Ouais. Je vais le voir. Ouais. C'est feuilles au mille. En fait les clans qui ils sont un peu plus clés en main que les que les universaires, non Ouais Après ça dépend tu peux quand même customiser c'est pas Ouais ouais mais par exemple tu.. Disons que t'as pas de façon prix à débourser pour qu'il soit potable